Coucou YouTube Tu vois ce camion plein d'argent qui passe Tu sais qu'il est en train de se passer quelque chose, tu sais. Je te propose une game incroyable au couteau balistique. Régale-toi, like, commente et abonne-toi, mec. Bisous. didi de Bordeaux qui envoie 2500 bits. Mais chat, c'est la journée de la bite aujourd'hui. Merci pour les 2500 bits, Captain Enar pour les 26 mois. Je vais vous refaire une game au couteau en me full concentrant. Je me mise sur la victoire. Une victoire sans faille. Les gars, je vais faire queener la game. L'ange de la mort C'est juste un bouffeur de frites, gros. Rappelle-toi de ça. L'ange de la mort, il s'appelle le gobeur de frites. C'est quoi ton pseudo sur les jeux El de la muerte. J'ai que 3 kills Chasse ouverte. Le, là le Dur Dur, dur, dur Ouais, ça, ça pulse mon pote hein. Je charcute tout le monde, chat. Je vous ai dit que j'allais me concentrer et buter tout le monde. Je tiens parole. Je vous le dis, personne est en sécurité. Bien, bien, bien, on va jouer. En gros, j'ai 3 attaques à distance, les attaques au corps à corps est illimitées et je peux paralyser. Ce méta, si tu comprends comment la jouer, elle est ultra méga forte. Nique ta mère Oh vas-y et... Oh là là ARRÊTE Je déteste ce bug Oh, je vais crever comme as. Oh putain, j'en ai marre que les gens me passent à travers. Hein. Ah, s'il y a vraiment un truc qui me fait disjoncter, je crois que c'est les gens qui me passent à travers. Ah, t'as bien fait de revenir, toi. Ah, c'était une bonne idée, ça. Qu'est-ce qu'il enculé qui m'a paralysé? Putain, j'ai suis de flèches. Putain, j'ai plus rien. Un atterrit dans la zone! Un truc qui vient très loin! Alors, ça joue bouclier, mon grand? Je suis un prédateur, chat. Si je mets 100% de mes capacités dans le jeu, ils ont aucune chance. Tout le monde le sait. Ah, okay. C'est qui le meilleur, chat 24 kilos Koutal. Merci, l'ange de la mort. El amrel de la J'ai chaud, merci. Je suis sur ton live, mais bien sûr, c'était pas un stream -ac. Merci beaucoup, merci beaucoup, tu es très fort. Mec, C'était sur énergie.